Bonsoir Je vous retrouve ce soir parce qu'Halloween approche et pour l'occasion j'avais envie de vous proposer mon petit top 10 des films qui sont dans la vibe, dans le mood d'Halloween à regarder sur Disney+. Deux infos, la première c'est que je suis malade donc si je parle bizarrement et que je suis un peu bouffie c'est peut-être à cause de ça mais aussi pour une raison que vous allez vite comprendre pendant la vidéo et deuxième chose, au départ j'ai tenté d'innover un petit peu en vous proposant un vlog cinéma, c'est-à-dire que je filmais tous les moments où que je regardais les films. Et puis je donnais mon avis à chaud, etc. vite abandonné cette idée, malheureusement. Vraiment les vlogs, c'est pas pour moi. Tout le temps c'était le même plan de moi, assise exactement au même endroit, à la même heure généralement. Autant faire un top 10 directement, ce sera 10 fois moins long et plus intéressant je pense. Quand je sors, etc. voilà, j'aime pas filmer, je me sens pas à l'aise. Parfois aussi simplement parce que je profitais du moment. Mais voilà, il y a plein de raisons qui font que le vlog, je n'y arrive pas. J'ai quand même essayé, peut-être que je retenterai un jour. Mais bon, on va commencer tout de suite avec mon top 10 des films d'Halloween à voir sur Disney+. A savoir qu'il y a 4 films de ma sélection et qui font je crois partie de la playlist Disney+, que moi j'ai retiré. Pour trois d'entre eux, c'est parce que je trouve que ça correspond pas spécialement à un mood d'Halloween ou d'automne, même s'il y a des sorciers ou des zombies. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit spécialement des films d'Halloween. Et le dernier, euh, c'est Frankenweenie. Ceci est la raison pour laquelle j'ai le visage un peu bouffi. C'est vraiment un film très personnel, mais que que je n'aime pas. Non pas parce que c'est un mauvais film, loin de là. Mais si vous voulez passer un Halloween fun et sympa entre potes, on va dire que c'est pas le film qu'il vous faut. Je crois que j'ai pleuré. Encore plus que la première fois, d'autant plus que maintenant j'ai un chien, à l'époque je n'avais pas, et le chien, Sparky me fait tellement penser au mien. Et euh, ce film m'a mis en grosse PLS tout simplement, je l'ai pleuré du début, j'ai pleuré au milieu, j'ai pleuré à la fin. C'est un carnage émotionnel, donc je ne vous encourage pas à le voir pour Halloween, sauf si vous cherchez à vous mettre dans ce mood là. Si vous voulez passer un Halloween fun et sympa, ne regardez pas Frankenweenie ce soir. -là. J'entame donc avec ma dixième place et j'ai voulu vous mettre Le fantôme du cinéma qui est un vieux film Disney Channel des années 2000. On y suit un jeune garçon qui je crois est au lycée et qui travaille en job à temps partiel dans un cinéma. Pour lui c'est un job qui est vraiment important et qu'il prend très au sérieux. Au bout d'un moment il commence à se passer des choses un petit peu étranges dans ce cinéma et on sait pas trop à quoi c'est dû. A priori ce serait lié à une vieille légende de fantômes. Et en soi en gros, on va avoir une petite enquête à la Scooby-Doo. Et ce que j'aime bien avec ce film, c'est que c'est vraiment une déclaration d'amour au cinéma. Je trouve hein, c'est un petit hommage. Il y a pas mal de références à plusieurs films ou sagas. Et notamment, on parle beaucoup de l'âge d'or du cinéma à l'époque où c'était vraiment quelque chose de grandiose, etc. d'aller au cinéma, alors que maintenant, de nos jours, c'est une expérience totalement banale, si je peux dire. Alors qu'il y a un moment surtout aux Etats-Unis que c'était vraiment comme venir au théâtre ou venir voir un spectacle, en fait, il y avait vraiment tout un show un peu autour. Et tout ça, ça nous expliquait au travers du personnage du vieux Manson, je crois, qui est un vieil homme qui m'a vraiment beaucoup beaucoup touché Pour moi, c'est un peu la force et le cœur de ce film. Et voilà donc c'est une petite aventure en soi qui est assez sympathique à suivre C'est pas un film que moi personnellement je regarderais en boucle Mais voilà il a quand même une petite aura, une petite ambiance, c'est un côté assez touchant Après ça parlera quand même plus à un public pré-ado voire ado Mais bon pourquoi pas, moi à l'époque où je l'ai vu je pense que je devais avoir 16-17 ans et j'avais trouvé ça assez sympa En 9ème place, on retrouve un autre film Disney Channel, il s'agit de Chasseur de vampires qui est sorti en 2002. Le titre en anglais c'est Mom's Got a Date with a Vampire qui veut dire ma mère a un rencard avec un vampire. Ça change un petit peu d'ambiance tout de suite. Celui-là je l'avais jamais vu et j'avoue que j'ai trouvé assez rigolo dans le concept, au moins c'est assez original. Donc je pense que tout est dans le titre anglais. Alors une fois encore c'est un petit peu vieillot mais j'ai remarqué que dans l'ensemble c'est tous les films Disney Channel qui ont un côté très vieillot. Genre on dirait qu'ils ont 10 ans de retard par rapport à l'année à laquelle ils ont été produits. Et ça je pense que c'est totalement un souci de budget et de format en fait. On en reparlera un petit peu encore après mais vous allez comprendre. Celui-là je l'ai bien aimé d'une part parce que je trouve le concept drôle et original comme je vous l'ai dit, du coup j'ai passé un bon petit moment. Évidemment il y a un côté assez kitsch mais ça c'est pour 90% des films de dont je vais vous parler ce soir, c'est du Halloween kitsch par excellence. Mais j'ai aussi trouvé que les personnages étaient assez attachants, notamment le frère du milieu qui est une sorte de mini génie en herbe et je le trouvais vraiment super cool. L'actrice qui joue la mère des enfants c'est celle qui jouait la tante Hilda de Sabrina dans l'ancienne la, série des années 90. Et du coup voilà, petit élan de nostalgie avec ça Et je trouve que c'est une bonne actrice Le film est fun, donc c'est vraiment pas à prendre au sérieux Pas de prise de tête Mais j'ai trouvé ça funky En huitième position, j'ai mis Le Manoir Hanté et le 999 Fantôme Le film culte d'Eddie Murphy Qui est inspiré de l'attraction du manoir hanté dans les parcs Disney américains Alors je suis désolée, je l'ai dit à la française parce que avec mon espèce de rhino, j'arrive pas à dire The Haunted Mansion. Ça fait trop mal. C'était un film assez culte à l'époque et je me rappelle très très bien des bandes-annonces, mais j'avoue que jusqu'à cette vidéo, bah, je l'avais jamais vu. Et franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Mais d'un côté, je trouve que le fait que ce soit un film vraiment axé sur le comique, il y a des fois où que ça casse l'ambiance en fait. Parce que franchement au niveau visuel, mais j'ai trouvé ça super bien. On est vraiment dans l'ambiance des attractions. Avec un petit côté un petit peu décalé qui n'est pas forcément dérangeant. Mais parfois c'est quand même trop appuyé. Franchement Eddie Murphy je le trouve assez rigolo. Il y a des fois où que ça passe bien. Mais il y a d'autres moments où j'ai trouvé ça dommage qu'ils aient autant voulu axé sur le comic ce film, ça se voit qu'ils n'ont pas du tout voulu effrayer leur public, c'est clair. Il aurait quand même un peu gagné à être un petit peu plus sérieux si je puis dire. C'est là que j'en reviens aux effets spéciaux parce que franchement ce film est de 2003, mais je l'ai trouvé pas si dégueulasse au niveau des effets euh, fantômes et compagnie. Franchement c'était vraiment pas mal, alors que tous les films Disney Channel qui datent de la même année, voire qui sont plus récents de 2 ou 3 ans, les effets spéciaux sont horribles pour la plupart. Et ça, ça montre bien qu'un budget dans un film, ça peut faire une énorme différence. Parce que les films Disney Channel, ils sont pensés pour la télévision, pour la chaîne spécifiquement. Alors que Le Manoir hantés, c'est quand même une production Walt Disney Pictures, Donc je pense qu'il est sorti au cinéma à l'époque, je peux me tromper. Mais dans tous les cas, c'est vraiment fait par le studio mère. Et on sent vraiment la différence de budget. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi un peu dommage. Parce qu'il y a des films Disney Channel qui, avec un meilleur budget, auraient pu être vraiment beaucoup plus. Cool. Enfin bon, le manoir hanté c'est clairement, vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez rigoler un petit peu, bonne ambiance un petit peu à la à ma famille d'abord, mais version manoir hanté avec intrigue assez quiche et tout ça, franchement ça se tient, c'est drôle, ça se regarde, j'ai passé quand même un bon moment. place, je mets un de mes films Disney Channel préférés, il s'agit du Manoir de la Magie qui est sorti en 2005. ensuite l'histoire de deux ados, d'un côté on a Allison qui est je crois en école de journalisme ou un truc comme ça. Et en fait elle a pour devoir ou projet, je ne sais plus trop, de réaliser un petit reportage pour une émission de télé-réalité show business qui montre en fait des apprentis magiciens qui sont tous réunis ensemble dans un manoir pendant quelques semaines où ils vont tous s'entraîner à faire des tours et en fait à la fin bah il en restera plus qu'un qui gagnera pour avoir été élu le meilleur magicien voilà c'est un petit peu une sorte d'émission, compétition genre euh, le meilleur pâtissier mais version le meilleur magicien et son rôle à Lissonne c'est de trouver le candidat parfait pour cette émission donc elle cherche, elle cherche son dernier espoir c'est Danny, un jeune garçon qui va lui faire... Tout d'abord un tour de magie très foireux et finalement euh, il va se passer un truc assez étrange à un point qu'on se pose la question de est-ce que il aurait pas genre des vrais pouvoirs magiques et Toute l'intrigue va tourner autour de ça, de l'évolution de ces deux personnages dans cette émission un petit peu de magie qui se passe dans un lieu vraiment particulier et lié à l'histoire de la magie et des grands magiciens. C'est vraiment un film d'ambiance comme je vous disais, on est vraiment dans l'idée magie, illusion, mais un petit peu mystère, sorcellerie, on sait pas trop... C'est vraiment un film qui met dans l'ambiance, alors pas pour ses effets spéciaux, parce que clairement, mm, les quelques-uns qu'il y a sont horribles, alors qu'il date de 2005, c'est-à-dire qu'il est quand même plus récent de deux ans que Le Manoir Hanté d'Eddie de Murphy. S'il aurait eu de bons effets, ça aurait été, mais genre, presque parfait, parce que franchement, tout est là, l'ambiance, les acteurs, vraiment. Euh, Alison Michalka, qui tient le rôle principal féminin, je la trouve incroyable. Il enfin, faut vraiment se concentrer sur le film, si vous le regardez en faisant autre chose à côté genre téléphone etc vous allez pas être dedans et vous risquez de passer à côté alors que si vraiment on essaye de s'imprégner de son ambiance et des jeux des acteurs elle est hyper expressive et elle joue vraiment pour moi les bonnes émotions émotions, pardon au bon moment et voilà quoi et j'aime beaucoup la relation qui se tisse un petit peu entre Danny et Allison enfin voilà, j'aime beaucoup l'ambiance de ce film avant tout mais aussi l'intrigue et les personnages, Enfin moi c'est vraiment un film qui me met dans, dans l'ambiance complètement et je le trouve super pour ça position on est encore sur un film Disney Channel des années 2000 il s'agit de la patrouille fantôme c'est un film avec 4 demi d'ailleurs je t'ai pas au courant mais c'est une actrice que j'aime beaucoup cette histoire on fait donc une famille euh, le fils la fille et leur père le grand-père vient tout juste de décéder et pour les enfants surtout c'est un coup Très dur à encaisser parce qu'ils tenaient vraiment beaucoup à leur grand-père. Mais de fil en aiguille, les enfants vont se rendre compte qu'il se passe un petit peu des choses bizarres dans leur maison. Le plus jeunes des garçons, pensent que c'est leur grand-père qui est encore là. Et à un moment donné, il va essayer de suivre une étrange lueur qui va l'emmener dans une maison dans la forêt. Et je ne vous en dirai pas plus pour garder le mystère. Mais j'ai trouvé ça... Franchement, c'est assez ingénieux, ça m'a fait un petit peu penser un mélange de coco et des noces funèbres. C'est drôle, les personnages, notamment les enfants, sont assez touchants. d'autres personnages plus anecdotiques, mais qui apportent une petite touche d'humour assez chouette. Mais moi, surtout, ce qui m'a touché dans ce film, c'est l'émotion. On parle vraiment beaucoup du deuil dans cette histoire, mais pas de manière à leur faire pleurer les chauvières, hein. pas comme pour Franck Winnie. Et c'est quand même vachement émouvant, le rapport comme notamment les enfants avec leur grand-père. vraiment un film qui traite ce sujet avec un certain sérieux, si je puis dire, avec quand même une intrigue à côté un petit peu farfelu, décalée, mais qui fonctionne assez bien. Donc moi, j'ai trouvé que ce film était vraiment super divertissant et en même temps assez intelligent et aussi très touchant. En cinquième place, je mets Magic Camp, le film Disney+, qui est sorti cette année qui pour moi était un petit peu d'ailleurs un reddit du manoir de la magie parce qu'une fois encore on va suivre euh des jeunes enfants, des préados ou des ados, les âges varient un petit peu, qui vont aller dans un camp d'été dédié à la magie. Et donc le personnage principal, j'ai oublié son nom, est inscrit par sa mère parce qu'elle trouve qu'il a des dons en la magie sauf qu'il a arrêté un petit peu de pratiquer depuis la mort de son père. Et elle pense que ça va le remettre un petit peu dans le bain, le faire aller mieux, etc. D'être inscrit à ce camp de vacances avec d'autres enfants. Donc c'est un petit peu le manoir de la magie, mais version camp d'été et aussi version plutôt feel good. Pourtant dans le premier, il y a vraiment ce côté, comme je vous ai dit, ambiance, mystère, limite un peu sombre pour les plus jeunes, etc. Alors que Magic Camp, clairement, c'est un film qui est assez lumineux, c'est assez rigolo, tu t'attaches vraiment beaucoup aux personnages. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup d'émotions. À la fin, j'ai versé mes larmes. Vraiment, j'étais hyper touchée par une scène et des dialogues en particulier. Et vraiment, je m'y attendais pas en le regardant. Pour moi, c'est un petit peu un film Netflix pour ados, mais version Disney+. C'est vraiment assez anecdotique en soi, assez classique. Mais c'est quand même bien fait, c'est efficace. On sent que les acteurs ont pris du cœur à jouer dans ce film et qu'ils y ont pris plaisir, qu'il y avait une bonne ambiance. Du coup, c'est assez communicatif. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est touchant, c'est mignon, ça fait le job. En quatrième position, je ne pouvais pas ne pas mettre la saga Descendant, dont le premier film date de 2015. Je crois qu'il y a seulement les deux premiers pour l'instant sur Disney Channel. Je suis pas une grande fan de Descendants, du moins le premier, je suis vraiment gênée par l'aspect caricature des méchants Disney qui est vraiment trop poussé trop gros texte et ridicule. Niveau musique, il y en a que j'aime bien, il y en a que je suis, dont je suis vraiment, vraiment pas fan, et surtout j'avais détesté, mais à un point, les costumes des personnages secondaires. Mais voilà, ce film a quand même des qualités, notamment une assez bonne ambiance, des bons acteurs principaux, le concept est assez sympa en soi, je pouvais pas ne pas le mettre parce qu'on est quand même avec une intrigue autour des méchants Disney et de leurs descendants. Moi c'est totalement dans le mood d'Halloween. Et puis même si moi personnellement je suis pas fan, c'est quand même une saga qui a marqué cette nouvelle génération. Si je suis pas hyper fan du premier, j'avais quand même bien aimé le 2 surtout pour l'aspect musical. Pour le coup j'adore vraiment toutes les chansons du deuxième film. Mais mon préféré reste le troisième au niveau de l'intrigue. Mais voilà je vous en parle alors qu'il n'est pas encore sur Disney+, donc ça n'a aucun sens. Mais n'hésitez pas si vous êtes avec des ados ou avec des jeunes, ça se regarde. Et je sais qu'il y en a énormément de plus jeunes qui adorent ces films, donc moi je vous encourage à quand même tenter le coup. On arrive enfin dans le top 3, et pour moi la médaille de bronze des films d'Halloween sur DC+, revient évidemment au classique culte de Pixar, Coco, qui en soi est pas vraiment un film sur Halloween, mais plutôt sur la célébration du jour des morts, et notamment celle du 1er novembre, je crois que là-bas c'est ce jour-là. Mais je peux dire une bêtise, dans tous les cas, bon, Coco, je ne le présente plus, hein, je pense que tout le monde connaît à peu près ou tout le monde l'a vu, mais si c'est pas le cas, je vous encourage vraiment à le regarder parce qu'il est hyper beau, il est hyper touchant. C'est un film vraiment très honnête sur la famille, dans ses côtés les moins sympas, mais aussi dans les plus beaux et surtout. Les plus touchants, les personnages sont hyper, hyper attachants, les chansons sont super chouettes, on est vraiment plongé dans cette ambiance du Mexique, hyper, hyper touchant, je pense qu'on a 98% de personnes, voire 99% à avoir pleuré devant à la fin. Enfin, voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et c'est pour tous les âges, c'est beau, c'est fort, voilà, si on veut voir un film d'Halloween, mais pas spécialement avec un aspect kitsch, citrouille, fantôme, etc., et sans forcément se faire peur, Coco, c'est une excellente alternative. Deuxième place, je ne pouvais que mettre ce chef-d'oeuvre de Walt Disney Pictures qu'est le film, Hocus Pocus. Mais vraiment, Hocus Pocus, ma vie. Je ne l'ai vu que cette année, en 2020, je n'avais jamais vu avant. Et franchement, mais j'ai tellement aimé les gars, je vous jure. Alors c'est kitschissime, c'est vraiment kitschissime. Mais il y a kitsch dans le sens, c'est de la merde, c'est moche. Et il y a kitsch dans le sens... Mais c'est trop bien, c'est énorme. Et là, c'est kitsch dans ce sens-là. <rire> si je me rappelle bien, un truc, c'est qu'il y a trois sorcières qui ont été emprisonnées il y a des millénaires dans une maison, parce qu'elles étaient bah, tarées, quoi. Elles voulaient manger les enfants, je sais plus ce qu'elles voulaient faire, mais voilà. Et en fait, euh, quelques générations plus tard, il y a euh, un jeune garçon qui va, sans le vouloir, aller dans cette maison avec une de ses potes, si je me rappelle bien, ou sa sœur, et bah, il va libérer ces trois sorcières. Parce que c'était devenu une légende urbaine en fait dans la ville hein, qui avait eu ces trois sorcières emprisonnées là. Et du coup bah il a voulu faire le malin et aller voir et en fait il va vraiment les libérer. Et c'est très très très très amusant les trois sorcières. Elles sont tellement géniales. Unifred, Sarah et Mary si je me rappelle bien. Mais ce trio est juste iconique. Elles apportent vraiment une ambiance et un humour hors du commun. Mais en même temps ce film se prend un petit peu au sérieux et il y a un aspect que j'ai trouvé hyper touchant dans l'histoire il y a des histoires un petit peu aussi de fantômes voilà je vais pas trop vous en dire mais ça m'a vraiment beaucoup touchée et ça je m'y attendais pas du tout on peut faire vraiment du kitsch et du déluré tout en gardant un aspect un petit peu sérieux et du coup ça crée un ensemble assez cohérent une bonne énergie et là pour le coup on est vraiment vraiment dans une ambiance halloweenesque du tonnerre vraiment j'ai adoré les personnages que ce soit les sorcières mais même les personnages principaux je les ai trouvés très touchants Enfin voilà, ce film, j'y ai vraiment cru, ça m'a beaucoup fait rire, je me suis vraiment projetée dedans, aux côtés des personnages. Je passais un super moment, ce film vraiment, il te met dans il te met de bonne humeur en fait, tout, en te touchant quand même. Je, voilà, je vous encourage à voir un plus pocus pour moi c'est vraiment un chef-d'oeuvre halloweenesque à voir absolument. Et on termine avec la médaille d'or, alors <rire> c'est tellement prévisible, c'est un film de Disney Pictures également, mais aussi d'un autre studio qui est sorti la même année qu'Hocus Pocus. Je parle, bien évidemment, ça ne peut pas être autre chose que l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, énorme débat autour de ce film, on est d'accord, parce que ça peut autant être un film d'Halloween qu'un film de Noël. Moi, j'ai décidé que je ne voulais pas prendre parti à ce débat, la plupart du temps, je le regarde à Halloween. Mais je l'ai aussi déjà regardé à Noël, en fait. Moi, c'est pour moi, c'est un film des deux. Je le regarde une fois Halloween, une fois à Noël, comme ça tout le monde est content, et voilà. Que dire de ce chef dœuvre créé, produit par Tim Burton mais réalisé par Henry Selick, attention celui qui a fait Coraline Pour ceux qui ne connaîtraient pas parce qu'il est quand même un peu plus niché au niveau de sa cible à côté de Coco qui est beaucoup plus intergénérationnel et universel si je puis dire Donc c'est l'histoire de Jack Skillington, qui est le roi des citrouilles, c'est le roi de la ville d'Halloween Sauf que voilà, il se lasse un petit peu de faire tous les ans la même chose etc, il voudrait un petit peu innover, changer d'ambiance et c'est là qu'il va découvrir le monde de Noël. Ce nouveau monde va totalement l'inspirer. Et Jack va avoir envie de fêter pour une fois, non pas Halloween, mais Noël. Ou du moins de l'incorporer un petit peu. Pour ceux qui connaissent le cinéma de Tim Burton, on sait tous qu'il a une ambiance... et. Une façon très particulière de concevoir ses histoires et ses personnages. Notamment que ce film est fait en stop motion, donc c'est un genre d'animation qui ne plaît pas à tout le monde. Moi je trouve ça génial, mais je conviens totalement que ça peut être à un certain âge totalement flippant. Voilà ces gros mythes, Chicken Run, clairement ça a traumatisé mon enfance, on va pas se mentir. Mais dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, ce que j'aime bien c'est que s'il y a un côté un petit peu flippant, un petit peu lugubre, etc. C'est qu'il y a également en contre-pied un aspect mais tellement poétique et nostalgique, et aussi avec le côté un petit peu joyeux qui est apporté par Noël, et par ce personnage évidemment de Jack qui essaye de faire de son mieux malgré qu'il soit le roi de la citrouille. Moi je trouve que c'est un film qui est hyper poétique et hyper touchant, alors d'une manière assez particulière et assez décalée. C'est ce qui pour moi peut-être adoucit ce film, et le rend un peu moins terrifiant que peuvent l'être d'autres films du même genre. Je pense notamment à Frankenweenie, qui pour moi, d'ailleurs c'est un mystère, mais c'est à partir de 6 ans, sur Disney+, dans le classement. Moi, à 6 ans, j'étais traumatisée par la scène de Voldemort, dans le premier Harry Potter, déjà. Donc si j'avais vu Frankenweenie à 6 ans, clairement, je, est-ce que je serais encore là J'aurais peut-être fait une crise cardiaque. Hein. Alors qu'à côté de ça, le film avec Eddie Murphy, c'est à partir de 12 ans sur le site. Alors je vous avoue que c'est un... Total mystère pour moi, vraiment je ne comprends pas Ce classement, monsieur Jack Vraiment à la limite 9-10 ans Je pense que ça peut passer si vos enfants sont pas trop sensibles Parce qu'il y a ce côté poétique un petit peu cadouci Ce côté un peu Noël chaleureux Ça reste quand même un petit peu, enfin je, des fois je sais Que Jack il fait des têtes un petit peu angoissantes Et effrayantes, mais voilà Il y a les musiques qui sont très touchantes, très poétiques Le personnage de Jack il n'est pas terrifiant en termes de personnalité. Il est assez attachant. Il y a aussi Sally qui est, qui est incroyablement mignonne. Enfin voilà. Pour moi et comme beaucoup de gens en fait c'est le film d'Halloween par excellence. Mais au delà de ça c'est aussi juste un chef dœuvre de l'animation tout simplement. Donc je vous encourage à le voir au moins une fois dans votre vie. Parce que clairement bah c'est à voir tout simplement. Et c'est une super expérience. Et voilà j'ai terminé cette vidéo. Bon je suis désolée j'ai ma voix qui a commencé à partir en live. Et j'ai pas mis mon micro parce que j'avais la J'espère quand même que le son sera pas dégueu et que ça vous a plu. S'il y a des films du lot que vous avez vu et apprécié, n'hésitez pas à me dire lesquels. Si jamais vous regardez un des films donc, que je vous ai proposé pour Halloween ou un peu avant ou un peu après, peu importe. N'hésitez pas à venir me faire un retour sous la vidéo ou sur les réseaux pour que je sache si ça vous a plu. Parce que vraiment, ça me fait plaisir en fait. Moi, je pense que pour Halloween, je vais me refaire au Qus pocus Je vous fais plein de gros bisous et puis bah, ma foi, je vous dis à bientôt, j'espère, sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ou en attendant, peut-être sur les réseaux sociaux pour discuter. Bye. Wow.